Bonjour, nous sommes ici Play, fabricant de Sugarbox. Cet instrument à cordes de type lapstile se joue avec un bottleneck ou une barre de lapstile. Pour le corps, nous utilisons des boîtes de métal ou de bois. Nos instruments sont électrifiés. Un marquage par couleur facilite la prise en main de l'instrument. Pour toute demande de renseignement, veuillez nous contacter sur notre site. Ou par mail. Ici Play, it's easy to play